Bonjour tout le monde, ici c'est Maître Dafi du Bénin, le puissant roi marabout du Bénin. Je veux profiter de l'occasion pour vous montrer comment le portefeuille magique marche. Il y a les rumeurs qui disent que ça n'existe pas. Ça existe et ça va toujours exister. Ça là, c'est un billet de 10 000. C'est le portefeuille ça. Vous voyez un 000 et 10 000. Regardez dedans. Il n'y a rien dedans. C'est le 10 000 francs, ça. Je mets ça dedans. Donc pour me contacter, c'est plus 229, 66, 49, 95, 62. Plus de plus 229, 66, 49, 95, 62. Le portefeuille magique existe toujours et ça va toujours exister. Donc, si vous êtes à l'extérieur, n'importe où, même si l'endroit est loin et vous n'avez pas d'argent, contactez-moi. Je vais le faire, vous envoyer. et vous allez recevoir ça. C'est plus 229, 66, 49, 95, 62. C'est mon WhatsApp. Contactez-moi simplement et vous serez satisfait. Donc, c'est un peu ça. Ici, c'est mettre d'artifonci du terrain. Le portefeuille multiplicateur. Voilà. Encore. C'est ça. Si vous êtes dans le besoin, contactez-moi simplement et vous serez satisfait. C'est un peu ça. C'est ça. Voilà. Donc, c'est ça. C'est ça. C'est mettre d'artifonci. 46, 49 95 62 avec vous qui à qui me sort donc c'est un peu ça merci